Chers amis et téléspectateurs et amis fidèles de Télézécléo, nous retournons encore avec mission évangélique pour nous capables de parler aujourd'hui un peu de Luc et l'évangéliste Luc. Alors, pour nous commencer déjà, pourtant, précision il y a un peu de monde qui pensait que Luc c'était un. Apôtre que lié, parce qu'il écrit livre et dans le Nouveau Testament, les quatre premiers livres et le Nouveau Testament, c'est une auteur de livre. Donc, il écrit l'évangile selon Luc. Luc, c'était un évangéliste qui était il pas un apôtre, mais c'était un disciple de Jésus-Christ. Il n'y pas contemporain de Jésus-Christ, mais il n'y et ensemble avec Jésus-Christ. Il est venu joindre l'apôtre Paul lorsque Paul était converti et que les Pauls étaient venu prendre comme un disciple parce que Paul ouais, monsieur, qui était un bon intellectuel, monsieur, son un que Paul et l'apôtre, la, la, la, pas l'apôtre, monsieur Luc, le docteur Luc, c'est un monde qui naît en Macédoine. Macédoine, c'est un pays grec, la Grèce, un pays grec, et son ville qui a été fondée et là, a 140, entre 140 et 146, avant jésus christ donc eh, luc écrit eh, deux livres dans le nouveau testament c'est le livre l'évangile selon luc et puis il écrit les actes des Apôtres. donc monsieur c'est un comme on dit c'est un médecin très et eh, il décrive il il ça helléniste parce que c'est un qui t'écrit qui t'aimait en grec et monsieur était écrit les en de très bons termes grecs donc eh, lipsa il est il écrit à, aux environs entre les années 60 et 80. Et parce qu'on dit que Luc, c'est monde qui était mort dans les années entre 80 et 84. Donc, on voit qu'il y a une date fixe que Luc était mouru. Donc, Luc lui-même, c'était un fidèle serviteur de l'apôtre Paul que dès qu'on accompagné dans plusieurs voyages que Paul t'a fait. Il s'est accompagné dans deuxième voyage, il s'est accompagné dans troisième voyage. Jusqu'à ce que Paul lui-même, il citait, Et le bon médecin, le bon médecin Luc, il citait la donne. Et puis des fois aussi, Luc Ril, le théophile, théophile, qui signifie le bon ami de Dieu, le bon et le médecin de Dieu. Donc Luc lui-même, et c'était, nous l'avons dit, ce sont bons fidèles amis de Paul que l'il et lorsque Paul était emprisonné, était emprisonné à Rome, et avant que Paul lui-même était presque fini et réuni, et nous capable capables de dire que l'apôtre Luc était accompagné. Lui-même dit que Luc était en prison ensemble avec et Paul. Et Luc écrit l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc c'est l'évangile qui est plus précis, qui parlait de Jésus-Christ. Il parlait en pile de la vie de Jésus-Christ. Il citait 12 disciples de Jésus-Christ. son livre qui prend un petit peu sur l'évangile selon Marc, qui était écrit bien avant, et sur l'évangile selon Jean qui était écrit la donne. Donc, Luc nous-mêmes et son disciple, que nous parlons à Henri, et grand chose, grand chose sur Luc, mais l'évangile que l'il écrit a, ça permet que nous-mêmes nous, nous et en pile à, ben à la donne. Lui parlait, premièrement, lévangile il parlait de la naissance de euh, Jésus-Christ, la préparation et la naissance de Jésus-Christ, qui nous commençait jeune, dans chapitre 1 jusqu'à verset 1, la 13, et puis dans chapitre 4 jusqu'à verset 13. Et puis, en dehors de, de la naissance de Jésus-Christ, lui parlait de ministère de euh, Jésus-Christ, ministère de Jésus-Christ en Galilée, et ministère de Jésus-Christ sur le chemin de Jérusalem, le jeune. de et puis le ministère de Jésus-Christ à Jérusalem. Alors, et pour un retour sur la naissance de, de Luc, je dit que Luc eh, lui-même lui, lui était né en Macédoine, « Monsieur Patron Juif ». Il était l'évangéliste non-juif. Et Monsieur Patron Juif, même Jean avec Paul lui-même, et même Jean avec l'autre apôtre que Jésus-Christ a choisi, Monsieur c'était non-circoncis, non, c'était non un non-juif, c'était un grec que Est-ce que ça permet que, et, du temps de Jésus-Christ, il y, y ait une sorte de conflit entre le qui ont Jésus-Christ, les apôtres, les disciples de Jésus-Christ Je pensais que l'évangile, Jésus-Christ est venu explicitement pour les juifs. Donc ça démontrait donc que y a un non-juif, un grec par excellence, né à Macédoine, monsieur qui n'est un juif. Il y a écrit dans l'évangile, et livre ça, malgré l'écrit dans les années entre jusqu'à 80 et, 40, jusqu 40 et 40, eh bien, il faut que c'est lui-même qui a choisi comme l'évangile de jésus christ il y livre que a choisi, c'est pile qui est écrit. même dit que Judas a écrit en Évangile également. Mais de l'histoire, il a situé, il considéré comme des apocryphes. C'est des livres qui ne font pas, pas fait partie de canon de livre que il doit considérer comme livre qui vient vérité là-dedans. Donc l'évangile selon Luc est considéré comme un livre de vérité inspiré par le Saint-Esprit et tout ça que l'idiot est tombé juste. Et puis l'autre dernier regard bah, que Luc travaille dans l'Écriture c'est c'est mort et la résurrection de Jésus comme, comme tous les et, et, tous ceux qui travaillent non, et qui fait l'Évangile comme Matthieu, Marc, Luc également lui parlait de résurrection et la mort de Jésus-Christ, que es bien situé. Donc, ça c'est le grand principe au thème. Et puis, Luc lui-même lui -même, parlait en série de monde, les de série de monde qui est très important dans l'Évangile. Par exemple, Luc parlait de Jésus-Christ, normalement c'est le but principal de l'évangile, là, c'est sur la vie de Jésus-Christ, mais également, il parlait d'Élisabeth, il parlait de Zacharie, il parlait de Jean-Baptiste, il, parlait de, Jean -Baptiste, il parlait de Marie, la mère de Jésus-Christ, il parlait des de disciples, il parlait d'Hérode de, de, de également, et puis il parlait d'Hérode euh, le Grand, le, le, le, le, le roi, puis il parlait de Pilate, il parlait de Marie, de Magdala, et tout ça fait partie des personnages que Luc lui-même les lui cités dans l'évangile de Luc. Et puis il faut faire que l'évangile de Luc c'est une évangile qui est plus complet dans toutes les évangiles, la quatre évangiles qui existaient. Donc il faut faire le ça fait c'est parce que Monsieur de très bonne culture hellénite, helléniste, elle est le grec, et l'acadie. Donc il y a des passages même les cités dans l'évangile de Luc en quel autre livre de l'évangile n'y a pas à relater Pachazaro, tel que par exemple dans le chapitre 9, à partir du verset 51, et le chapitre 18, à partir du verset 35 donc nous Passage dans quel autre livre de l'évangile, les quatre évangiles que nous sont trois uh, autres évangiles, c'est-à-dire Matthieu, et Jean et puis et, et, Matthieu, Marc et puis Jean, voilà. En dehors du livre de Luc, que l'évangile de Luc, Luc écrit, et il nous viennent également, et comme nous l'a dit déjà, que Luc écrit les actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est suite du livre de l'évangile de Luc là, qui est une parole de la vie des apôtres, comment l'apôtre a commencé. Une fois que Jésus-Christ est fini, enlevé et monté au ciel, qu'on y a là, les disciples, qu'on y a qui les apôtres, ils ont commencé vie par eux. Et un apôtre que Jésus-Christ et de Luc mentionnaient et bien parlé de lui-même, c'était l'apôtre Paul, que nous avons considéré comme le 13e apôtre, ou bien celui qui a remplacé Judas, le vrai apôtre. Parce ne connaît que Matthias lui-même, c'est apôtre qui a été désigné pour les remplacer, mais ce n'était pas la volonté de, de Dieu du Saint-Esprit. Donc Dieu lui-même, il a choisi l'apôtre Paul comme apôtre, et c'est lui-même qui a dû être remplacé, et c'est l'apôtre Paul qui écrit plus de livres, plus de lettres, plus de épîtres non et Nouveau Testament. Donc, le livre principal là, c'est le, le livre qui raconte la vie des apôtres, comme le livre a dit, les actes des apôtres. Donc, le livre ça, il est destiné à Théophile, et Théophile, et c'est un disciple de Jésus-Christ que Luc a écrit à lui-même. Et puis, il parle des noms de personnages clés que nous dans le livre des actes des apôtres. Nous viennent aussi la vie de Pierre. Au commencement, nous connaissons que Pierre lui-même, il était fait face avec le Saint-Esprit, et lorsque il était sorti dans la chambre, le Saint-Esprit était descendu sur la terre pour la première fois. Il y a près de 3000 personnes qui sont convertis. Donc, et, ça, c'est la vie de Pierre, nous connaissons ça dans les actes des apôtres. Et puis, nous avons la vie de Jean également, et, que nous parlons, la vie de Jacques, nous connaissons Jean et Jacques lui-même. Nous avons parlé des actes euh, dans, euh, dans le cours nous avons parlé avant c'est les deux fils de Zébédée de Monsieur c'était deux, deux mouns qui étaient faits partie des amis intimes de Jésus Christ les pères de Étienne qui c'est au martyre l'un des premiers martyrs également Jacques également qui était une un des premiers martyrs parce que c'est un des mons que est et de Jésus Christ qui a été assassiné. le premier disons qui était mort pour Jésus Christ une un des premiers et apôtres qui témoignent Jésus-Christ même que le disciple Étienne et puis Philippe et puis Paul et puis Barnabas Corneille tout ça c'est les personnages de euh, les livre les actes des apôtres nous avons pour une question ça histoire ça en détail et puis Jacques le frère de Jésus-Christ il parlait de lui-même et parce que grand il rappelle le monde qui a dit que Jésus-Christ n'est pas bien frère mais il parlait de Jacques le frère de Jésus-Christ et puis, il ne faut nous pas confondre aussi avec Jacques, fils de Zébélé, qui s'est fait partie comme apôtre de Jésus-Christ, le frère de Jean. Et puis, il parle les noms de Timothée, Lydie, Silas, Tite, Apollos, Agabus, Ananias, nous connaissons l'histoire de Ananias et de Sapphira, Félix, et puis il parle les noms de Vestus, et puis il nous parle de Agrippa. Tout ça, c'est des personnages clés. Et si nous allons commencé par parler de l'histoire de Jacques Montaro, nous voulons finir, je dis. Mais nous voulons non sur le personnage principal qui écrit. Le livre des Actes des Apôtres, c'est euh, M. Luc, le docteur Luc. Donc, particularité, livre des Actes des Apôtres et avec l'évangile de Luc qui l'écrit, c'est parce que et, son livre qui finit et, donc et, sans que par exemple, manquions suite la donne. Par exemple, nous voyons que et il parlait de la ville de Paul, mais il ne parle pas de par exemple, comment Paul a perdu la ville. C'est des petites histoires qui parlent de Paul. Il parlait du troisième voyage de Paul, il parlait de l'emprisonnement de Paul. Paul lui-même fait référence avec Luc aussi dans Colossiens, Colossiens 4. Et en plus, l'autre verset, il fait référence à Luc, comme accompagné Yaturli. Mais, c'est comme si nous l'adouons, la, les Actes et les Apôtres sont livres qui, qui finissent brusquement, qui, qui sont suite de Actes et les Apôtres. Donc, livre et, et Luc Teguin, projet pour l'écrire un troisième livre, pour films, relater toute l'histoire. Mais euh, livre et Luc, euh, restez-nous sur notre fait, donc il n'y a pas d'écrit Donc, peut-être que, et, dans des jours et des jours encore, il y a d'autres récits, et, et qui a même valeur à le livre des actes des apôtres qui, quelqu'un, va non plus et longtemps dans l'histoire, plus dans, chose dans histoire de grandes choses dans l'histoire de l'évangile de la vie de Jésus-Christ. Par exemple, il parlait des débuts de, de, de, début de l'Église, comme dans les paroles de Jean. Et puis, il parlait nous, de la venue du Saint-Esprit pour la première fois sur les disciples et les apôtres, et même les non-juifs, les non-chrétiens qui étaient. Dans la salle, je était près ouais, de 3000. Et puis il parlait de l'expansion de l'évangile. Comment l'évangile là, comme le mot d'ordre de Jésus-Christ c'était d'aller prêcher l'évangile partout, donc lui qui si s'en qui était voyagé en pile, donc c'est une qui était accompagné et Paul dans plusieurs voyages, comme M. Pat fait en euh, Israël, M. S'en est qui était fait euh, à, à Macédoine, M. Grec que M. Grec, comme dit comme nous l'avons dit. Eh bien, M. Sonnec qui était vraiment voyagé et il faut reconnaître que les voyages ont voyager en bateau. Et M. Sonek était un monde qui, est, qui est assez bon dans la navigation de bateau. Donc M. Lui même qui a accompagné Paul dans la plupart de ses voyages. Donc, M. nous de témoignages du rapide monde également dans le Par exemple, le témoignage de Pierre, le témoignage de Jean, le témoignage de Paul, etc. Toutes les mondes que nous au là-bas. Et puis, M. Palenon, dans la dernière partie du livre des actes des apôtres les il a été mis en prison, ensemble avec Paul, il a été battu, il a trahi, et puis les chrétiens ont subi une pire de persécution. Ça, c'est une histoire que Luc Palenon, surtout des disciples des apôtres qui parlaient, et un petit peu de la, et de, de, du témoignage de Jésus-Christ. Et puis, et, il y en a fait important que Luc parlait dans le livre Les Actes des Apôtres. C'est le fait que l'évangile-là, il propagé. c'est pas euh, par grâce des hommes, mais par la volonté de Dieu, par, poussé par le Saint-Esprit, qui fait qu'il qu a accompagné les apôtres et les disciples, qui fait que l'évangile est arrivé dans le niveau que Livia, malgré l'oppression, malgré et la trahison de les, les premiers disciples mais les voici là renforcé. et nous garder qu'il y a là de nos jours les a gardé dans un niveau que pas grand religion qui est aussi puissant que le christianisme et que même s'il si y a une autre religion et qui adopté un seul dieu comme le judaïsme ou bien l'islam mais le christianisme c'est une religion qui prend plus d'expansion dans le monde. Donc, Christ lui-même était raison lorsqu'il te dit, « allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. » Il y a des croyants encore dans le monde entier que l'Évangile a beaucoup arrivé, mais il est très difficile à arriver. Mais c'est au risque de tous ceux qui vont prêcher l'Évangile. Ce n'est pas une chose facile. et Il y a des risques, de grands risques, et que un monde qui a prêché l'évangile est capable de mourir, est capable de battre, est capable de tuer. Même si l'apôtre Paul dit que l'évangile a son force liée pour ceux qui croient, mais son force spirituelle qui est liée, il peut arriver que les monde qui a prêché l'évangile est capable de subir des pertes et des dommages et même de perdre la vie autour. mesdames et messieurs, nous avons compris pour nous étudier le livre-là en profondeur « ça que les palais » et puis les miracles que Jésus-Christ euh, euh, a accomplis, et puis miracles également que, il y a parlé du livre des actes des apôtres, « La vie de l'apôtre Paul », nous avons ça, donc les Bibles sont des Bibles qui sont infinies liées. donc nous avons commencé à étudier la Bible, nous avons commencé à connaître, à auteur déjà, et après nous avons dans le livre que nous avons fait, pour être capable d'étudier, pour être capable de bien comprendre la Bible. Merci à tous nous remercions pour vous suivre nous. Si vous avez un plaisir, vous pouvez vous avec nous pour toujours gagner un petit message. Avoir. Merci à tous et à bientôt.